Tabula Games est un éditeur particulièrement hétéroclite. Certains le connaissent pour des jeux comme Mystéa ou Icaion, assez lourds mécaniquement et extravagants par leurs figurines, d'autres, comme moi, les ont découverts par leurs jeux de cartes, nommément Sanctuary et Volfirion, ainsi que par leur dernier Kickstarter en date, le coloré Sons of Fariel. Aujourd'hui on parle de Ryozen, un projet qui, à l'image de Fariel, possède une identité graphique très marquée. Il s'agit d'une création de Martino Chacchiera, un auteur maison, déjà à l'origine de nombreux titres cités précédemment, ainsi que de plusieurs séries de jeux de cartes comme Dexcape ou Similo. Je vais tout d'abord vous expliquer les règles en détail, après quoi je vous donnerai mon avis sur le titre qui à l'heure où j'enregistre cette vidéo n'a pas encore commencé sa campagne. Avant de commencer, quasiment comme d'habitude, un petit disclaimer, on est ici sur une version prototype. Alors prototype, pas tant forcément dans le design, je pense, mais plutôt dans les règles. Depuis que j'ai découvert le jeu, depuis que j'ai appris à jouer, euh, le livret de règles a changé une fois déjà, dans sa forme et un petit peu dans son fond. Ce qui fait qu'il y a des, des discordances entre ce qui est écrit dans le livret, pour certains points, et ce qu'il y a sur le plateau. Alors on est vraiment sur des technicités, un des petits points, mais si vous voyez cette vidéo un petit peu plus tard, peut-être quand vous recevrez le jeu, euh, faites bien attention quand même à vérifier les valeurs, à prendre en compte les valeurs que vous avez dans votre boîte, même si je pense l'articulation globale du jeu ne va pas changer. On est donc à Riozen. alors Riozen, c'est un royaume, c'est cette espèce de gigantesque cité-état là que vous voyez ici qui est entourée de murs. Hein. Et tous les ans, on a une cérémonie qui honore le phénix euh, grâce au, au temple du phénix qui est au milieu. Vous vous incarnez le leader d'un clan de cette, euh, cette cité-état, de ce royaume de Ryosen. Et il faudra donc se montrer comme souvent le plus méritant, euh, on est donc sur du placement d'ouvriers, vous allez le voir, même si on n'est pas sur des, des meeple mais plutôt des petites, euh, des petites tuiles, euh, sur du contrôle de zone et vous êtes ici sur un setup à deux joueurs, même s'il y, y a des jetons pour quatre, euh, le plateau lui est sous sa forme deux voies puisqu'il va changer si vous êtes à, à deux ou trois et plus. Alors, avant tout, comment on gagne? Eh bien, c'est simple, il faudra avoir le plus de faveurs possibles. Les faveurs sont matérialisées par cette piste que vous voyez autour du plateau, comme on en a souvent. Euh, L'originalité, en tout cas, le, la spécificité, c'est qu'on va en marquer à la fois en cours de partie, en faisant des actions, et puis on aura aussi tout un scoring de fin de jeu, qui va peut-être, parfois, retourner la, euh, renverser la tendance. Euh, on voit que selon composé de certaines cartes, euh, certaines ressources en trop, et puis certains euh, trios de cristaux, certains groupes de cristaux, qu'ils soient similaires ou différents, on va marquer des points en plus, donc ça c'est vraiment le scoring de fin, et on est sur, alors je sais plus, le dernier jeu que j'avais traité qui était beaucoup comme ça, je crois que c'était Endless Winter et ça remonte un petit peu, on est vraiment sur de l'ambivalence entre le, le scoring immédiat et puis aussi penser à la fin de partie, est-ce que je ne pas trop de retard sur des fondamentaux pour le scoring de fin de partie on a, Je vais vous présenter tout de suite les trois ressources du jeu. On en a un petit peu pour commencer. On a d'abord des pièces tout simplement, des parchemins qui représentent un petit peu la connaissance de votre clan, et puis ce qu'ils appellent ici des éclats, euh, représentés par ces petites euh, lampes là, euh, des, des sparks, donc voilà des éclats de, de, de lumière. Et on a bien sûr ici euh, les, les membres du clan de départ qui vont beaucoup beaucoup bouger, on va le voir. Histoire de simplifier l'explication d'un tour, je vais commencer par vous présenter les membres de votre clan. On commence tous avec les mêmes, c'est-à-dire un grand nombre d'apprentis, 5 en l'état. Ces apprentis-là n'ont rien de particulier, tout ce que vous ferez avec, ce sera les poser sur une des cases disponibles et puis effectuer l'action de la case qui va avec. Mais on a aussi des membres de clan plus spécialisés comme ce combattant ici, comme d'autres qu'on va aller rechercher sur, cette, sur ce secteur, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Et en fait, ils ont un petit pouvoir supplémentaire qui leur est propre. Et donc, quand vous allez poser ce combattant, par exemple, sur une case, vous effectuez à la fois le pouvoir, l'action d'abord du combattant, puis l'action de la case, donc ils sont un petit peu mieux. L'idée, au fil de la partie, c'est de remplacer les apprentis par des, des membres un petit peu plus spécialisés, afin de pouvoir faire plus de choses pendant votre action. L'autre chose à bien comprendre, même si pour l'instant vous n'en verrez pas l'intérêt, c'est que vos membres de clan, que ce soit des apprentis ou des spécialisés, vous pourrez les poser soit face visible, donc sur la tuile euh, l'emplacement correspondant, soit face cachée en payant une pièce, et si cet apprenti est un spécialiste comme ici, euh, face cachée, il n'appliquera pas son pouvoir. Le jeu va se dérouler en 3 fois 3 phases de jeu. Les phases de jeu, c'est la phase de jour, la phase de nuit et la phase d'aube, euh, qui est finalement plutôt une phase d'entretien. Donc il y a vraiment deux vraies phases euh, dans chaque tour et il y a 3 tours en tout. Vous allez voir, ça va assez vite, ça fait partie des points positifs de ce jeu-là. La phase de jour, c'est la phase où vous allez faire toutes les actions immédiates, c'est-à-dire que chacun à votre tour, vous allez prendre un de vos membres de clan, vous allez le poser sur un des emplacements donc qui se trouve autour, là dans le, dans le cercle intérieur du plateau, et vous allez bénéficier tout de suite de l'action de jour, l'action de jour c'est celle qui se trouve sur le premier trait intermédiaire là autour du plateau, sachant que vous le voyez il y a des emplacements qui sont payants, ce qui veut dire que dans de nombreux quartiers, dans de nombreux secteurs, le premier arrivé sera mieux servi que les autres puisqu'il effectuera l'action gratuitement. Ça, ça va être un chacun son tour, donc comme je vous l'ai dit, soit face visible, soit face cachée en payant une pièce, on comprendra pourquoi après. Je vais vous expliquer tout de suite chaque action de quartier de jour, afin que vous voyez quel est l'intérêt de chaque secteur et comment on peut en tirer parti. Le premier ici, ce sont les portes. Alors les portes, c'est très particulier. Au début de chaque tour, puisque je n'ai pas fait la mise en place dans cette explication de règles, au début de chaque tour, vous allez tirer trois cartes événements, en tout cas à deux joueurs. Et ces cartes, ce sont globalement des effets négatifs qui vont arriver à la fin du tour pendant la phase de nuit. Euh, ça va être perdre des cartes, perdre des faveurs, perdre, euh, perdre des choses tout simplement. Sauf que la particularité, c'est que chacun de ces points négatifs euh, va être assez, va pas forcément cibler tout le monde. Euh, on va voir ici une carte qui va cibler les gens qui mettent beaucoup d'apprentis face visible. Ici, on a une, une carte qui va cibler les gens qui vont beaucoup explorer de villages, Et donc, finalement, toutes les cartes ne vont pas forcément vous impacter. En vous posant ici, en plus donc de gagner un spark, une, un éclat, vous allez pouvoir retirer une de ces cartes. L'idée, c'est d'essayer d'enlever celle qui vous gêne vraiment, même si... Ce faisant, vous allez certainement aussi aider un peu vos adversaires, et puis laisser en place celle qui de toute façon ne vous impacte pas ou peu, euh, et puis laisser l'adversaire se débrouiller avec, soit il devra peut-être payer pour, euh, pour enlever l'autre, soit il la subira, et c'est tant mieux pour vous. à côté, vous avez la capitale, ou alors ça c'est l'accident typique sur TTS, à côté, vous avez la capitale, si je pose mon membre de clan sur la capitale, il se passe deux choses, d'abord je gagne un parchemin, et c'est très bien. Et ensuite, je redistribue ici l'ordre qui n'est pas l'ordre du tour, attention. C'est-à-dire que, bon, alors là, je suis vert. Mais imaginons qu'on ait commencé la partie comme ça. et eh bien, celui qui se pose sur ce secteur-là va se placer en numéro 1. Et tous ceux qui sont derrière, même s'ils étaient 3 ou 4, vont reculer euh, tous, euh, tous en fil. Euh, L'intérêt de cette capitale c'est de déterminer qui aura le plus d'influence en cas d'égalité, donc on va y revenir tout à l'heure, ça c'est la phase de nuit, euh, c'est primordial quand c'est joué au bon moment, donc euh, vous allez voir, c'est plus intéressant qu'il n'y paraît. Ici on a les, euh, la banlieue un petit peu, hein, les, ce qui va entourer la, la capitale de, de, de Riozen. et ici vous allez avancer, vous allez pouvoir avancer et construire des villages. Donc on part de, on part de cette case-là qui est vide. Devant moi j'ai une case qui est vide également. Donc si je veux avancer, je vais payer le coût qui est écrit ici, donc une pièce, un parchemin. Je vais tout de suite gagner trois faveurs, trois points, donc ici que je ferai avancer sur ma petite piste, et je vais aller tirer un village que je vais placer et j'avance. Et donc on a le choix soit, quand on se place ici, soit de construire et de se poser dessus, soit si on est vraiment en retard, imaginez que j'ai refait l'action euh, déjà au tour précédent que je choix ici, le bleu qui du coup ne peut rien construire puisqu'il est derrière, il a, on le voit ici, la possibilité de simplement avancer de deux villages, histoire d'avoir plus tard l'opportunité de construire à son tour. Par contre, attention, on n'applique pas, quand on effectue cette action, euh, on ne gagne pas le bonus qui est sur le village. Ça c'est, bon, on va y venir, c'est juste après. Je remets tout en place au cas où, et on en vient donc à l'hôtel qui est ici. Si je me place sur l'hôtel, je vais pouvoir d'une part avancer, alors je vais remettre un village pour le coup, d'une part avancer si je ne suis pas sur le village qui est, qui est tout au bout, puisqu'on n'a pas le droit d'avancer sur les cases vides. Donc si j'étais ici et que c'était mon, mon collègue qui avait, qui avait construit le village, grâce à cette action, je vous pourrais d'abord avancer mon pion pour me remettre un petit peu à niveau et avoir l'opportunité de construire après. Et la deuxième action de jour possible, c'est de récupérer un des bonus sur l'un des villages que j'ai déjà traversé, déjà visité. Donc soit celui sur lequel je me trouve, soit bah, ici la première case, donc deux pièces. Et puis si je suis plus loin, je peux aller chercher, euh... Donc en imaginant qu'on ait des villages un petit peu partout. Même si j'avance pour me retrouver ici, je peux aller récupérer encore une fois le bonus qui est ici. Ou ici, peu importe, quand on utilise cette action, on bénéficie d'un bonus de n'importe quel village, mais un seul, qu'on a déjà visité. Et quand on arrive au bout, bien sûr, on a un super bonus ici et, euh, et on reste sur place, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes là, vous n'avez plus d'intérêt à faire cette action-là. De voir, je vous garantis que c'est déjà compliqué d'aller au bout, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et très peu de temps. Mais si j'étais ici et, je, et que je retournais sur cette action, je répéterais euh, l'action qui, à mon sens, est la plus intéressante. C'est-à-dire que pour une ressource de chaque, je gagnerais 7 points. 7 points, c'est beaucoup. Je remets donc... Ça en place. Bon, ça on peut le laisser à la limite, c'est pas gênant. On en arrive à la fontaine magique, le lac ce que vous voulez. Alors, c'est comme le... les portes qu'on a vu tout à l'heure c'est qu'en début de partie, on va installer trois cartes, et là par contre, ce sont des cartes bénéfiques. Souvent, ce sont des effets passifs, donc quand vous avez la carte, vous allez euh, en profiter pendant toute la partie. La, le... la contrepartie, on va dire, c'est que si... Comme le jeu ne fait que trois tours, il y a des cartes qu'il vaut mieux avoir dès le premier tour et qui sont très vite beaucoup moins rentables. Euh, donc en plaçant ici, on voit que par exemple, je devrais déjà payer une pièce, quoi qu'il arrive, rien que pour me placer. Il n'y a pas d'emplacement gratuit, en tout cas à devoir sur cet endroit. Et pour avoir la carte que je souhaite, il faut en plus que je paye le coût qui est en haut à droite. Donc on voit qu'ici, on a une qui coûte trois parchemins, donc c'est pas donné. Cette carte, elle me donne donc un effet souvent passif ou un effet que vous pourrez activer à chaque tour, donc encore une fois, d'où l'intérêt de les avoir vite. Et en plus, là vous voyez sur la gauche, euh, un bonus de points de victoire si vous gardez la carte jusqu'au bout, puisque certaines cartes se défaussent pour être utilisées, il y en a quand même, et puis euh, il pourrait y avoir un événement de porte ici, hein, qui, vous a, qui aurait si pu vous faire défausser une carte. Si vous la gardez, un petit bonus à la fin. On en vient au clan, la maison des clans, qui est ici. Alors quand vous arrivez ici, vous allez tout de suite révéler... Un membre de clan de votre de votre clan donc moi je suis vert je tire un vert de plus et ensuite je peux en acheter un donc le premier est gratuit vous le voyez euh, le troisième que j'ai tiré il me coûterait deux pièces mais me rapporterait tout de suite deux points de victoire c'est un équilibre à trouver donc on va pas faire l'inventaire de tous les, les pouvoirs possibles ils sont assez intéressants parce que souvent ils vont aller chercher euh, beaucoup de synergies sur le plateau il ya a des, des pouvoirs qui justement vont être liés à à l'état du plat de, de ce secteur là de, de maison des clans combien de membres de clans vous avez actuellement visible euh, ça va ouais renvoyer à d'autres soit d'autres jetons que vous avez soit d'autres secteurs et donc c'est voilà c'est pas juste gagner une pièce ou gagner un truc ça va être toujours des, des combos des choses à réfléchir euh, des pouvoirs c'est intéressant celui ci par exemple qui est mortel il permet soit donc, quand vous le posez, hein, quand vous le posez et que vous effectuez son action avant l'action du, du secteur, vous permet soit de retirer une carte événement, soit d'aller rechercher la dernière de la défausse et de la remettre. Donc, ça c'est mortel quand l'adversaire vient de se débarrasser d'une carte ici qui lui ferait beaucoup de mal. Vous lui remettez dans la figure, avec un petit peu de chance, il n'y aura pas l'opportunité de revenir ici pour l'enlever une deuxième fois. Et bah, du coup, vous avez tout gagné. Voilà, donc ce genre de pouvoir assez intéressant. Et on a fait le tour. Tout ce qui va nous rester, c'est la tour ici, la tour du phoenix. Alors là, on va le poser en haut. Au-dessus, on ne peut pas appliquer le pouvoir de, de l'apprenti, même si je prenais mon, mon guerrier, là, ce qui serait du coup une assez mauvaise idée. Il serait forcément face visible, mais sans activer son pouvoir. Et là, on a deux choix. Soit on gagne la ressource de son choix, et on fait tourner la tour d'un secteur. Soit on paye un spark, un éclair, pour activer l'un des secteurs, vous voyez, qui est ouvert, là. Comme ça. Donc il y en a trois. Un sur deux. Donc vous pouvez payer un spark pour... Faire comme si vous posiez finalement un, un membre de clan sur le secteur, activer le, le bonus de jour ici, et ensuite le faire tourner quand même. Donc c'est un petit peu le joker, cette tour-là. Si tous les emplacements sont pris d'un secteur qui vous intéresse, parce que par exemple, l'adversaire vient de reprendre de la défausse, une carte qu'il a remis ici, et cette carte-là, elle est terrible pour vous, si, je place, si vous placez du coup votre apprenti ici, on voit que la tour est ouverte, donc je peux, pour un Spark réactiver cette action de jour, donc du coup, défausser la carte qui ne me plaît pas, et puis ensuite, faire tourner la tour. a une autre fonction sur la nuit, on va y venir, puisque de toute façon, on a fait le tour maintenant. Une fois que tout le monde a posé tous ses ouvriers, on passe à la phase de nuit. La phase de nuit, on va être sur les bonus qui sont sur le cercle extérieur, et on va le jouer à l'influence. La première chose qu'on fait quand on passe en phase de nuit, c'est qu'on regarde les cartes qui restent ici que soit le nombre de, de membres de clan qui a été posé. Imaginons il y aurait très bien pu en avoir un pour l'instant. Euh, on va donc, Imaginons que donc, j'ai défaussé celle-ci parce qu'elle ne me plaisait pas. Il en reste deux. Et ces cartes-là vont s'appliquer à tout le monde, comme je vous l'ai expliqué au début. C'est-à-dire que là, en commençant par le premier joueur et en allant dans le sens des aiguilles d'une montre, chaque joueur doit retirer un de ses membres de clan euh, révélés euh, d'un secteur de son choix et le remettre dans sa main. Donc si ça s'est resté, chacun, on va devoir enlever l'un des membres du clan, donc face visible qu'on aura posé, et ça va bien sûr jouer sur euh, bah, l'influence qu'on aura dans chaque secteur à la fin. On applique donc toutes les cartes qui restent, on les défausse, et puis on en remettra de nouvelles euh, bah, pendant la phase d'aube. On peut donc passer maintenant à proprement parler sur cette fameuse phase d'influence. Et c'est là qu'on en revient au fameux intérêt de placer un apprenti face caché un apprenti, un membre de clan, imaginons que j'ai placé ici mon combattant et que mon adversaire se soit donné la peine de payer une pièce pour aller placer un de ses apprentis face cachée ici. Donc, je l'ai dit, on va se battre pour les récompenses qui sont là-haut. Un membre de clan face visible vaut un point d'influence, un membre face cachée en vaut deux, ce qui veut dire que... Alors là, mon exemple est faux avec le, le combattant, donc on va mettre autre chose, parce que le combattant permet justement de, de retourner une tuile qui était face cachée. Voilà. Donc là, sur ce secteur de porte. Mon adversaire aurait deux points, moi un seul, donc il gagnerait le bonus du quartier. Ici, vous avez toujours un bonus qui va être remis à tous ceux qui, qui auront mis au moins un ouvrier sur le secteur. Donc là, les quatre points de victoire, lui va les avoir et moi aussi. Donc ça, c'est cool. Et c'est même important d'ailleurs, parce que c'est pas parce que vous n'aurez pas la majorité qu'il ne faut pas aller vous investir sur certains quartiers, surtout ces deux secteurs-là qui rapportent des points de victoire bruts. Par contre, mon adversaire a donc deux d'influence alors que je n'ai que un. Donc c'est lui qui va remporter un cristal orange. Ici, et souvenez-vous, les cristaux, bah leur, euh, leur intérêt, c'est de gagner beaucoup de points en fin de partie. Donc si vous avez trois fois le même, 9 points. Si vous avez un set de trois différents, 6 points. Puis encore un point pour ceux qui resteraient. Donc l'idée, c'est d'essayer de, voilà, de, de, de faire des, des triplés assez intéressants. On va venir on va prendre un autre cas. Imaginons qu'ici, on est chacun un apprenti. Donc comment c'est chacun investi sur ce secteur on marquerait chacun immédiatement deux points de victoire, mais on a chacun un point d'influence. C'est là que l'intérêt d'être allé sur ces secteurs euh, se manifeste, c'est-à-dire que là, c'est le bouton vert qui est en numéro 1, c'est-à-dire qu'en cas d'égalité, c'est moi qui remporte le bonus de nuit, c'est donc moi qui irai chercher ce fameux cristal orange. Et on va faire ça pour tous les secteurs, Allez calculer. alors évidemment quand il n'y a qu'un seul, euh, une seule case, principalement à deux joueurs, évidemment on sait déjà qui va remporter euh, la mise, mais on voit qu'ici ce sont surtout des ressources. Il y a toujours un cristal pour celui qui domine, mais ce sont des ressources alors que ces deux quartiers-là, et moi c'est comme ça que j'ai perdu ma, ma première partie, euh, vont donner des points bruts et il ne faut pas se laisser distancer parce que euh, voilà mon adversaire a mis euh, un type face cachée, moi j'ai pas envie de mettre un face cachée donc je ne gagnerai pas ce cristal-là. C'est pas grave, il, ça peut valoir le coup quand même d'investir un apprenti juste pour marquer les quatre points et ne pas se faire distancer parce que j'en reparlerai tout à l'heure, mais ma première partie j'ai littéralement perdu de l'équivalent des points que je l'ai laissé marquer sur ces deux secteurs-là en ne mettant personne. Sur le... Ici au milieu, c'est un petit peu différent, euh, c'est un point par, euh, par membre de clan qu'on aura posé, puisqu'on ne peut les poser que face visible, donc ça ne change rien. J'ai encore fait une bêtise, voilà, j'essaie juste d'attraper mon loulou qui est là. Donc là, si on était à un chacun, comme je suis premier, ici c'est moi qui marquerai le... enfin, qui remporterais la bataille d'influence. L'idée c'est qu'on est à un point d'influence par, euh, par membre de clan qu'on a posé, tous alors c'est ce, ce nombre là qui change selon la règle et le plateau, dans la, dans la règle c'est écrit 2, donc faites attention à bah, la règle que vous avez vous tout simplement. Et c'est quand même assez sympa, celui qui aura le plus d'influence ici, il va gagner un cristal de son choix et c'est plutôt bien surtout en fin de partie pour aller chercher bah, le, le, le trio qui peut-être vous manque, il manque peut-être un cristal orange pour faire un trio et avoir 9 points en fin de partie, c'est là que vous allez pouvoir arrondir un petit peu les... peut-être pas les fins de mois mais arrondir les angles en tout cas. Une fois tous les calculs faits pour toutes les, tous les secteurs en phase de nuit, on passe à l'aube, donc la phase d'entretien. Donc on récupère chacun tous ses ouvriers. Sachant que, euh, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû le mentionner, si je vais chercher en phase de jour ici un ouvrier spécialisé, il va remplacer bien sûr un, un, un apprenti, ou n'importe quel autre d'ailleurs ouvrier. On ne peut pas avoir plus que 6 ouvriers pendant une partie, sinon évidemment les tours seraient euh, non seulement interminables, mais en plus il n'y aurait pas assez d'emplacements pour tout le monde. Donc, en le fait, de prendre un, nouvel, euh, un nouveau membre de clan remplace automatiquement un des apprentis que vous avez en jeu. Donc, ensuite de ça, on fait l'entretien. L'entretien, c'est quoi bah, Ces cartes-là ont été défaussées puisqu'on a soit on les giclées pendant la phase de jour, soit elles ont été appliquées pendant la phase de nuit. Donc, on en tire trois nouvelles et on en prend connaissance. Donc là, vous voyez, il n'y a pas encore le, les dessins, par exemple. Sur ces cartes-là, on est vraiment sur un prototype. Et puis ici, bah, ici ça ne change pas grand-chose puisque ces cartes-là, quand elles sont prises, elles sont remplacées instantanément. Donc, vous aurez toujours ici un choix de trois cartes. Et on recommence un deuxième tour. À la fin du troisième tour, on va les compter en plus donc des points qu'on a déjà marqués, euh, les, le nombre de cristaux qu'on a, est-ce qu'on a des, des trios similaires différents, trois points aussi par trois groupes de ressources, qu'elles qu'elles soient, un point bonus pour les cristaux qui vous restent, et puis les points qui sont éventuellement marqués sur les cartes. Et c'est tout. Alors je vais pas aller beaucoup plus loin dans les règles, parce que parce que je vous l'ai dit, j'ai quasiment fait le tour de manière très exhaustive, euh, on va passer directement une petite conclusion, un avis euh, je précise tout de suite que je ne bosse pas pour Tabula Games, d'ailleurs je le regrette tout ce que j'ai là ce sont des données qui sont publiques c'est à dire que le TTS est public, le livre de règles l'est aussi puisque de toute façon il est juste là euh, et voilà c'est une vidéo qui n'a pas du tout sponsorisé vous vous en doutez mais je vous le redis et vraiment alors, autant j'avoue Sons of Ariel, je l'ai backé complètement à l'aveugle, je l'ai backé parce qu'il était joli, et c'est seulement quand j'ai vu des gens plus tard, des semaines, des mois après, m'expliquer les règles, que je me suis dit, tiens, j'ai bien fait de le backer, j'ai du flair, en fait, j'avais pas de flair du tout, je le trouvais juste marrant, et je l'ai backé un petit peu bêtement, autant là, j'ai eu le temps de le poncer, celui-là, j'ai eu le temps de faire plusieurs parties, et c'est vraiment un excellent, excellent, excellent jeu, dans une, alors évidemment, laissez-moi préciser, hein, euh, parce que vous l'entendez souvent, que les jeux sont excellents, euh, dans une certaine niche, dans un certain concept, quelque chose que peut-être vous cherchez, euh, il marque vraiment énormément de points, et je pense qu'il remplit même, pour certains, pour beaucoup, pour moi, euh, un vide dans une ludothèque. Alors je vais faire un comparatif qui est un petit peu bâtard, euh, pour moi il y a deux types de jeux, en tout cas, il y a au moins deux types de jeux, euh, il y a pas longtemps j'ai ressorti Mage Knight, et euh, Mage Knight c'est un jeu où il y a beaucoup beaucoup de règles, c'est très très lourd et derrière, ça vous permet de faire à peu près tout ce qui vous passe par la tête. C'est un jeu qui simule beaucoup. Et là, on est exactement dans l'opposé, c'est-à-dire qu'on a très peu de règles. Vous l'avez vu, si on enlève le, euh, les détails, ce qui correspond finalement à l'explication d'icônes, puisque quelqu'un qui comprend les icônes est autonome au bout de quelques minutes... Très peu de règles et par contre la difficulté ça se fera dans le fait qu'on ne fait pas ce qui nous passe par la tête, il y a tellement de possibilités de combos euh, que la difficulté, la richesse, euh, le, le sel de ce jeu là, ça va être de prendre la bonne décision au bon moment et de réfléchir aux, aux multiples intrications euh, que peuvent entraîner nos décisions. L'apprentissage des règles là, c'est, voilà, je le dis quelques minutes, quelques 30 secondes à 2 minutes selon la, la vivacité d'esprit de votre groupe et, et le nombre que vous êtes, avec peut-être une exception sur le, la piste village qui est un petit peu plus complexe et encore. Mais derrière, on, on reste sur un euro qui est très très riche, avec du contrôle de zone, avec tout plein de choses, euh, et c'est finalement, de par sa simplicité de règles et puis sa richesse derrière, euh, une belle porte d'entrée, je l'ai souvent dit, c'est très vrai ici, une belle porte d'entrée à ces jeux-là, pour des gens qui sont soit assez néophytes, soit assez réticents. Là, vous avez un jeu qui est joli déjà, qui est plutôt beau, qui a une vraie identité graphique, et puis avec lequel, voilà, ceux qui pensent que les euros, c'est compliqué, et puis ça fait mal à la tête, vous leur montrez ça, ça donne plutôt envie, ça a l'air assez évident, et puis on se prend vite au jeu, on, on se rend compte qu'il y a tout plein de choses à faire, tout plein de possibilités, et avec l'aléatoire qui est fait à la, enfin, qui est produit à la fois par les cartes qui vont sortir ici, par les, aussi les, les membres de clans qui vont être proposés, vous allez avoir, et puis aussi par les villages que vous allez construire, vous allez avoir une myriade de possibilités, une myriade de choses qui font que vous aurez très vite envie de rejouer, et plusieurs fois envie de rejouer. Le deuxième très bon point pour moi de ce jeu-là, encore une fois il a pas tout inventé, mais là c'est assez bien articulé, c'est l'équilibre permanent qu'il faut avoir entre les objectifs court terme et les objectifs long terme, c'est-à-dire d'une part le fait de marquer tout de suite et le fait d'essayer de marquer des points en fin, beaucoup de points en fin de partie, mais aussi le fait de vouloir effectuer des actions de jour, et puis de regarder aussi ce que ça va nous rapporter la nuit, puisque je vais pouvoir, très bien, pouvoir vouloir ici euh, enlever une carte, sans pour autant forcément vouloir dominer ici, être premier, donc mon adversaire va pouvoir, même si aucune carte ne lui pose vraiment problème, se positionner juste pour l'action de nuit. A l'inverse, c'est ce que j'avais beaucoup fait pendant ma première partie, dont je vais beaucoup parler parce que c'est là où j'ai fait toutes les erreurs et où j'ai compris l'intérêt euh, de ce jeu. Euh, moi, je misais beaucoup sur les villages, par exemple. Donc, j'allais souvent ici. Et puis, euh, bah David Lenoury, de chez Boom Boom Games, qui m'a aidé à comprendre ce jeu, il allait souvent dans ce coin-là, même si, bon, les cartes, les, les malus, n'étaient pas forcément trop dingues. et puis qu'ici, euh, il n'y avait pas forcément souvent d'égalité. Ce que j'ai percuté trop tard, c'est que lui, il jouait la nuit, c'est-à-dire que la nuit, il allait toujours chercher 6 points de victoire, moi souvent 0, et 6 par 6, ça peut aller vite, parce que moi, pendant ce temps-là, je grattais un point par-ci par-là, pas mal de ressources que j'allais dépenser ailleurs, mais j'avais pas cet équilibre, en fait, entre jour et nuit, qui il faut jouer, il faut l'essayer pour s'en rendre compte, est beaucoup plus exigeant que ce que vous pouvez imaginer. Et alors, il y a une dernière chose qui, pour certains, compte beaucoup, pour moi aussi, que ce soit dans l'aspect porte d'entrée du jeu, ou même en général, c'est que c'est un jeu qui est super court. À deux joueurs, vous êtes certain d'être en dessous de l'heure, certains absolument, même pendant votre première partie, même sur TTS, on a mis, euh, on a mis moins d'une heure, alors que, bon, vous savez, TTS, en termes de manipulation, c'est assez compliqué. Euh, voilà, ces trois tours. Trois tours avec une phase de jour où vous allez poser donc vos six tuiles, euh, une phase de nuit où vous faites juste, vous ne faites que compter des majorités finalement, et puis on repart à zéro et on recommence. Donc ça, même pour les gens qui souffriraient d'analysis paralysis, des gens qui seraient lents à jouer, euh, de toute façon vous ne faites pas des calculs sur le très long terme, euh, ce qu'on appelle long terme quand je parle des phases de nuit, quand je parle du scoring de fin de partie, bah, ça a quelques tours de vous. Donc ça va être un jeu qui se joue vite, qui se joue vite, qui se termine vite, les tours vont vite. Et c'est aussi bien pour apprendre quelqu à quelqu'un à voir à ce genre de jeu, à des euros, à des, des, des jeux comme ça, un peu de contrôle de zone. Mais ça permet aussi de le sortir. Alors j'en parlais d'ailleurs pour Fractal, par rapport aux autres jeux 4X, donc là dans un autre domaine, mais là c'est vrai aussi, quand vous avez envie d'un petit shot de placement d'ouvrier, mais que vous n'avez pas 2-3 heures devant vous, c'est le jeu parfait en fait. Est le, on n'est pas sur du filler, on n'en est quand même pas là, mais malgré tout, c'est un jeu qui est plus simple à sortir, plus rapide à sortir, même avec des gens qui ne connaissent pas, parce qu'en plus, sera vite expliqué, donc il est facile à placer, facile à sortir. Et c'est à l'inverse de plein de jeux qui sont peut-être pas forcément compliqués, mais des améritrages avec énormément de mise en place, ou à l'inverse, des euros avec trois cubes en bois, mais des règles où si vous n'avez pas des gens qui ont déjà joué cinq fois, vous savez que ça va être long. Euh, là, c'est un jeu qui se sort facilement, et donc qui, je pense, se rentabilise très bien, puisque le coût du KS sera normalement euh, amorti en, en quelques mois. Alors j'ai quand même cherché, et j'ai demandé d'ailleurs à mes, à mes comparses des, des points négatifs, on n'en a pas trouvé beaucoup, euh, à part aller creuser sur de l'équilibrage de, de fonds de, d'experts, on n'est pas allé si loin non plus, on l'a joué en semi casual, cest c'est-à-dire sérieusement, mais sans non plus euh, euh, jouer pour gagner. Ce qui ressort souvent, et je suis assez d'accord, euh, c'est le concept de la tour. Là. Tout ce a en 3D, ça pose deux problèmes, et c'est toujours les mêmes. Le premier problème, on l'a vu, j'en ai parlé euh, quand j'ai review Wild, euh, le jeu de Bad Covet Game, c'est où est-ce que tu le mets ton truc C'est-à-dire, est-ce que tu fais une boîte gigantesque avec un énorme insert pour pouvoir placer ta tour et la ressortir, la ranger facilement Donc ça coûte cher et puis ça, ça fait une boîte encombrante pour vous voyez un jeu qui est assez pauvre en matériel. Euh, soit il faut la démonter à chaque fois. Et comme c'est toujours du carton, euh, avec des petites encoches, vous savez que vous allez emboîter, c'est une tour que vous allez bousiller, et puis au bout de, de, de 5-10 parties, le, le truc euh, sera déchiré, arraché, plié, et il ne vaudra plus grand-chose. Donc de toute façon, c'est perdant-perdant, à mon avis, euh, à moins qu'il trouve, comme il y a assez peu de, mat de matériel encore une fois, un moyen, comme ça avait été fait sur la BD Marchand, de mettre tout ce qui est matériel dans la tour, donc en dessous si je la retournais, vous voyez, en imaginant que ce soit évidé, euh, tout mettre dans la tour, et puis la tour dans l'insert, et dans ce cas-là, je serais content. Le deuxième point négatif qu'on m'a fait remarquer, et qui est pas bête, c'est que là, vu la taille de l'engin, alors ça a beaucoup de classe, évidemment, ça sert à rien, mais ça a beaucoup de classe, euh, c'est que c'est un jeu où il va falloir jouer debout, en fait, parce que si moi je suis assis ici, là, je vous mets en, en POV, là, en, en, en mode point of view, euh, bah, ce qu'il y a derrière, vous ne le voyez pas. Donc ça vous oblige à vous lever pour placer les ouvriers, pour voir ce qu'il y a sur les cartes, et donc il y a toujours quelqu'un où vous soyez assis, qui va louper une partie du truc, et j'ai peur que ça, ce soit vraiment pénible de devoir... Euh, alors moi, je fais partie des joueurs qui sont qui sont souvent debout, mais ça ne conviendra ça pas à tout le monde. Et si vous n'avez pas une vraie table de jeu, renfoncée, etc., avec un, une vue plongeante, vous risquez d'être gêné en fait par cette tour qui, là, vraiment, je suis pas sûr que ce soit à l'échelle, mais me paraît très très grande, beaucoup trop grande. Euh, voilà, c'est le seul point négatif que je pourrais mettre, avec peut-être aussi le temps d'installation. Euh, mais si on en reste là, normalement, et que la tour n'est pas à monter à chaque fois, on est sur quelque chose qui se, se sort aussi simplement, qui se joue, avec une DA qui a une vraie identité. Euh, pour moi, sur, sur tous les plans, c'est une réussite, et je ne m'attendais pas tant euh, je m'attendais à ce coup de cœur, mais c'est parce que, comprenez-moi bien, ce que je cherchais, c'était ça, c'est-à-dire un jeu mid-range, euh, pas un euro trop hard, mais un... Voilà, j'adore ce genre d'euro qui reste thématique, qui reste quand même assez accessible. Euh, là, en plus, ça se joue vite, ça se comprend vite. Et il y a quand même tellement d'enjeux. Et, et le fait de ne pas avoir beaucoup de tours, ça renforce ces enjeux, en fait. Si vous faites, si vous vous loupez sur un truc, derrière, vous n'avez pas beaucoup de temps pour rattraper le retard, pour pour faire un, un beaucoup de bluff. Et je trouve que ça renforce le suspense, la tension dans ces parties, en tout cas celles que j'ai vécues. J'ai pas eu la chance de jouer à plus de deux, mais je pense pas que ça change grand-chose, à part... Tenez, je peux vous le montrer... Donc à part que voilà on a plus d'emplacements, donc bien sûr plus de cartes, euh, potentiellement de cartes, euh, de cartes événements, il y en a 4, et puis un petit peu plus de spots un peu partout pour se placer évidemment. Sinon je suis pas sûr que ça change grand chose en termes de temps de jeu, un petit peu mais sans plus puisque tout se fait vite, finalement il n'y a pas d'action coûteuse, il n'y a pas d'action coûteuse en temps bien sûr, euh, il n'y a pas à réfléchir 3 heures, et puis il y a des choses qui peuvent se faire en simultané si je vais chercher un, un nouveau. Attendez, je vais remettre mon. mon plateau. Ah bah j'ai perdu mes tuiles. Si je vais chercher, voilà ici, un nouveau membre de clan, le temps que je le prenne, que je décide quel apprenti j'enlève, s'il était déjà sur le plateau, etc. Mais bon, mon camarade, il peut jouer à côté, en fait, ça change rien. Moi, mon, mon membre de clan ici, je l'ai déjà placé. Donc, ça se déroule. Les gens sont vite autonomes. Voilà. Il y a euh, 10 icônes à comprendre. Ensuite, tout le monde est autonome. On joue assez vite. Il y a une vraie interaction parce que là, on va vraiment aller shipper, plus ça de peut-être, vraiment aller shipper ce que veut l'autre. A 3-4, ça va être différent, ça va être plus sur l'influence qu'il y aura du suspense. En tout cas, c'est un jeu pour moi, peut-être pas à baquer systématiquement selon que sont vos attentes à vous, mais vraiment un jeu sur lequel il faut jeter un oeil, essayer ce mode TTS, survoler les règles. Il y a 4-5 pages de règles, c'est vraiment génial de pouvoir avoir enfin un jeu de contrôle de zone, de pouces d'ouvriers avec autant d'enjeux dedans qui se sortent si vite, pour moi, c'est un bonheur absolu. Donc, il faut au moins y jeter un œil. Je vous avais plus d'un mois pour y réfléchir avant le début de la campagne. J'espère vous avoir convaincu, en tout cas, parce que moi, vraiment, vraiment, c'est mon plus gros coup de cœur de chez Tabula Games. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite de belles parties, et je vous dis à très bientôt.